Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous une va idée des personnes, Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur Pixel Skyblock Encore une fois, aujourd'hui, les amis, nous allons tester ce que les gens se demandent depuis si longtemps Donc comme vous le savez, sur les forums en ce moment, si vous êtes un peu, euh, vous comprenez un peu l'anglais Les gens disent tous, ouais, la supérieure versus la Frozen Blaze, etc Et je me suis dit, aujourd'hui, nous allons tester ces deux armures, donc comme vous savez, si vous allez à mon musée, vous pouvez visiter mon île, vous pouvez aller à mon musée. Bon, j'ai terminé de build ma nouvelle cave à Mignon, donc j'ai refait un petit truc un peu plus moderne pour que ça aille avec la salle des coffres et le reste des trucs. Comme vous savez, la salle des coffres ici, elle est dans le même thème un peu, donc voilà, et on a fait un petit truc un peu stylé comme ça. Et je me suis dit en même temps... Pourquoi pas essayer de tester aujourd'hui la Frozen Blaze. Comme vous pouvez le voir dans le musée, on a de toute façon toutes les armures du jeu. Vous pouvez les visiter dans le musée si vous avez envie. Mais comme vous voyez, toutes les armures du jeu, il manque juste le plastron Snow. que Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai juste pas. Et ici, on peut voir toutes les autres armures. Même la zombie qui coûte super cher et qui ne sert à rien. La Monster Set. Toutes les poissons obtenables. Et ici, j'ai plusieurs items euh, buggés. Donc, le Salmon Hat, les items un neuf comme ça, normal, des armures de chevaux, bref, des items un peu légendaires. Mais c'est pas ça. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment s'occuper et tester la Frozen Blaze. J'ai été assez chanceux. Il y a un abonné du nom de Baximox, si je me souviens bien, c'est ça son pseudo. Euh, Baximoz, comme ça, m'a filé son Blaze Pet. Donc, nous allons pouvoir tester avec un Blaze Pet. Euh, de niveau 42 euh, Et nous allons pouvoir aussi tester avec l'Underdragon les deux pets Donc on va commencer directement avec le Underdragon Et nous allons tester euh, le nombre de dégâts que nous faisons avec cette armure Donc déjà je vais changer ces deux là pour ça Voilà Donc faut savoir que euh, Là on a la Frozen Blaze complète et il faut savoir qu'elle a un set bonus qui fait des dégâts sur euh, des blocs autour. Donc, c'est pas le baisse des baisses, mais c'est correct. Pour aussi qu'elle soit le plus utile possible, il faut que vous ayez maxé votre collection de blaze Comme vous pouvez voir, moi, elle est maxée le plus possible. Donc, j'ai pas de problème. Mais il faut vraiment que vous essayez de maxer votre, votre, votre, le plus possible votre collection de blaze pour que ça fasse le plus de dégâts. Comme là, je fais 5960 dégâts secondes avec l'habileté. Donc, je vais aller par exemple dans le... On va aller... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. On va utiliser, par exemple, ça. On va aller, genre, par exemple, là. En haut, comme on peut voir, juste à rester ici, on peut one-shot les élotes. Donc, au bout d'un certain temps, ils vont mourir, vous voyez. Boum. Bon, là, le problème qu'on va y avoir, c'est... Avec les bots, on va sûrement pas pouvoir mettre le premier coup. Donc, on va essayer de voir combien qu'on fait en un coup. Et vous voyez, on fait 113 100... 000 à ce que j'ai vu. Donc, il faut faire attention pour pas que... Une... Parce qu'on veut pas se faire perdre le first strike. Malheureusement, ouais, voilà. Là, on a perdu le first strike. Euh, sur celui-là, on a encore perdu le Force Strike Mais 98 000 quand même On perd les Force Strike à chaque fois Mais ça fait environ 100 000 C'est ce qui est dommage avec la full habileté 119 000 quand on a le Force Strike Donc 119 000 Mais, mais, mais, mais Voyons voir avec la supérieure maintenant euh, Avec le, le Flow Rose and Blaze Donc là en ce moment, on utilise le euh, Dragon Pet Là maintenant, on va utiliser le Blaze Pet Donc le blaze Pet, il faut savoir que ça triple les Potato Book Donc comme on peut voir, regardez le nombre de... 80, 80, 80, 40, et oh, attendez, boum, attendez, boum, on va essayer sur lui, ah, on n'arrive pas à... j'arrive pas à en avoir un sans le 97 000, 81 000, non, on fait pas autant de dégâts qu'avec le, qu'avec le euh, dragon pet, comme on peut voir le dragon pet il est vachement mieux, mais il n'y a pas une grosse différence, je vais tester un petit truc les, les gars, vite fait, comme ça, 93 000. Je crois que ce serait mieux de faire ça, en fait. D'avoir des bottes supérieurs, mais Frozen Blaze. Parce que j'ai l'impression que les... Euh... Ouais. Comme ça, on n'a pas le petit effet qui, qui tape. Et c'est beaucoup mieux comme ça, j'ai l'impression. 93 000 avec le, le Blaze Pet. Et si on utilise vite fait le dragon... Mais le dragon, il est vraiment très cheaté, les gars. C'est pas vraiment une bonne comparaison. On fait 115 000. Donc, ouais. Maintenant, on va reprendre le Blaze. Et nous allons tester le Blaze avec la foule supérieure. Donc, le Blaze avec la foule supérieure, on fait... 87 000 de dégâts, 87 000 de dégâts, 87 000 de dégâts. Et si on se souvient bien, si on recommence ici, donc on va reprendre la Frozen Blaze, on faisait 93 000. Donc on peut voir que la Frozen Blaze, elle est un petit peu meilleure si on la combine avec des bots supérieurs. Euh, mais vraiment seulement avec le, Fro le Frozen Blaze Pet. Parce que lorsqu'on met les deux armures comparatives sans les Blaze Pet, donc par exemple on va retirer le Blaze Pet et on compare juste ici... 67 000, vous voyez, c'est pas, pas, voilà, c'est 79 000, 79 000 qu'on fait en voyant. mais si on prend le supérieur sans pet, on va faire un peu plus je crois, 74 000, vous voyez, 77, donc même encore là, on fait encore un petit peu moins, on fait un petit peu moins, donc la, la, la blaze, elle, la frozen blaze, elle est vraiment mieux niveau de la force en fait elle donne vraiment beaucoup de force, et je crois que c'est ce qui fait son attribut. si on regarde ici, sans les bottes, on va regarder les trucs sur nous, mais regardez le nombre de force, 47 de force, tandis que celui-ci donne seulement 20 de force. Donc, on peut voir les, la différence, la Frozen Blaze, selon moi, est un petit peu meilleure, parce que justement, t'as plus de force, et plus que t'as de force, plus que tu fais de dégâts. Elle donne certes moins de crit damage, qu'on peut voir le crit damage 18% ici, 6% seulement ici, mais vraiment, c'est la force... Des 20, les 17 de force en plus sur ch quasiment chacune des pièces Qui fait en sorte que cela euh, fait beaucoup plus de dégâts Après j'aime bien combiner avec des supérieurs bots Parce que comme on sait quand on met ça on a les petits effets de merde à côté Mais ça fait quand même 80 000 de dégâts euh, le premier coup quoi. Si on, euh, Après c'est sûr qu'avec le force strike ça fait premier coup et si on enlève après ça fait 67 000 Mais bon moi je, com je compte combiner cette armure comme ça Et je crois qu'on fait beaucoup plus de dégâts comme ça 78 000 qu'en full supérieur. Après bien sûr, on n'a pas de pets d'activer. C'est sûr que si on active un Dragon, euh, c'est sûr que ça fait beaucoup plus de dégâts. Et ainsi de suite. Quoi. Je veux dire, regarde, on peut prendre un Dragon comme ça. On va très bien voir, ça fait 115 000. Enfin, euh, ça dépend des pets que vous avez vraiment. C'est vraiment que vous jouer avec vos pets. Euh, et vraiment comparer les deux armures. sans si comparer compare seulement les deux armures, sans les pets, on peut voir que la Frozen Blaze, elle est quand même un petit peu meilleure. Là, on fait. Attends, juste. Regardez comment on fait de dégâts quand même. Encore une dernière fois avec le. Avec le 115 000 en, avec le dragon. Et en full supérieur, on fait combien avec le dragon euh, On fait 113 000. Donc, ouais, on boit encore une fois. Que le Frozen Blaze, a donne plus de force, donc plus de dégâts encore une fois. Maintenant, elle est vraiment OP lorsque vous avez le Blaze Pet. Le Blaze Pet, vous n'en avez pas besoin d'avoir en légendaire. Vous pouvez seulement l'avoir en épique. Et le double effet des Potato qui est pas très très important. Enfin, c'est cool à avoir, certes, mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important C'est surtout l'amélioration de l'armure. Donc... Euh... Regardez quand ça le dit ici euh, sur le pet, ça dit Upgrade blaze armor stat and ability par 16%. Et on peut voir, regardez, on a 54 points, 89 de force. Enfin, vous voyez, c'est full full mieux. Donc euh, honnêtement, les gars, honnêtement, une petite combinaison, bot supérieure avec Frozen Blaze est plus rentable au niveau dégâts un full supérieur après maintenant faut savoir est ce que les prix sont pareils c'est ce que les prix sont différents est ce que les prix c'est pareil on va regarder vite fait donc par exemple je veux m'acheter un, un full supérieur donc je vais aller ici pas la première page mais à la deuxième parce que la deuxième page euh, voilà on va prendre des trucs nos enchantes donc on a 16 millions pour le, le à peu près 15 millions 15 millions donc 30 millions pour deux pièces euh, ça va nous prendre un casque aussi. Donc le casque ici doit avoir des bonnes. Ouais, des enchantes V6. On veut pas ça. On veut un casque non enchante Ou même celui-là. 14 millions trop cher. Euh, prenons des casques ici. 12 millions. Donc on est rendu à 42 millions. Et on n'a pas encore les bottes. Donc les bottes, c'est quoi? C'est 10 millions les bottes. Euh, on va arrondir à 10 millions. Donc 52 millions pour un full supérieur. C'est quand même très très cher. Le Frozen Blaze. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme Frozen Blaze? C'est le premier Frozen Blaze. Donc le plastron, 13 millions. Les jambières, 13 millions, donc 26 millions. Euh, on oublie les bottes, on compte pas les bottes parce qu'on utilisera des bottes supérieures. Et 12 millions, c'est à peu près 12 millions la pièce. Je vais quand même marquer Frozen pour quand même vraiment bien voir euh, les plus chers. Donc les plus chers, ouais. 13 millions, 13 millions, ça fait 26 millions. Plus le casque avec un autre 12 millions, on va dire, pour le casque. Ouais, franchement, c'est un peu moins cher la, la Frozen Blaze. Enfin, de Genre 10 millions peut-être de moins cher Après c'est sûr qu'il faut peut-être des bottes super Parce que ces bottes là sont pas top top Mais euh, franchement pour 10 millions de moins cher Moi je pas à prendre une Frozen Blaze euh, Ça me semble plutôt intéressant Et surtout si vous êtes capable d'avoir un Blaze Pet euh, Épique seulement épique Un Blaze Pet épique voyons voir combien ça coûte les gars C'est pas si cher euh, un blaze pet, regardez, un blaze pet épique, 7 millions, enfin, c'est cher quand même, mais, vous comprenez, c'est pas, pas la fin du monde, quoi, c'est beaucoup mieux que 69 millions, quoi, 60 millions, 10 millions, il y en a un, 10 millions ici, on peut voir, regarde, c'est la même chose, 56, il donne 11 pour... euh, 22%, le mien, il est 42, et il donne euh, seulement 16% aussi, donc, c'est vraiment mieux de... Un épic peut être bien aussi, surtout qu'il prend les épics, si vous ne savez pas, les pets épics, ils prennent beaucoup moins d'XP à monter. Donc je crois que c'est 18 millions d'XP pour mettre niveau 100 à la place de 25 millions, donc ça fait euh, déjà une différence. Donc voilà, ah, je suis plutôt euh, surpris les gars, franchement, les, les, je m'attendais vraiment à ce que la supérieure soit vraiment euh, au-dessus. C'est sûr qu'après, si vous avez un dragon de pet légendaire euh, qui booste les stats de la supérieure, ça change tout. Mais si on oublie les pets, si on enlève les deux pets pour, euh, pour les, les tests et tout... Je crois que... Si nous prenons les frozen bots, euh, les, les bots supérieurs avec le reste du frozen, ça vaut vraiment grave le coup d'utiliser de, de, de ces sets-là. Et on fait largement plus de dégâts qu'avec une full supérieure. Donc c'est bien à savoir les gars, maintenant quand je vais faire des golems et tout, je me mettrai comme ça pour faire un petit pet de plus de dégâts. Surtout avec un blaze pet, je vais m'acheter un blaze pet euh, épique, comme j'ai vendu les miens, comme vous voyez j'ai vendu les miens. Donc je vais essayer d'avoir un blaze pet épique et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, ensuite le monter niveau 100 ou quoi, pour juste justement utiliser cette armure-là, même s'il n'est pas légendaire. Comme j'ai dit, les patato books c'est cool, là, c est, c est, ça fait de l'esthétique, c'est cool, mais c'est pas obligatoire, quoi. Donc, merci euh, à mort de m'avoir prêté ce magnifique euh, pet. Je vais remettre l'armure juste ici, parce que, bien sûr, on est deux dans mon île, et je vais la laisser euh, Nathan l'utiliser. Il pourra l'utiliser, vu que lui, il n'a pas encore de supérieur, il n'a que les bottes supérieures. Et je vais la laisser ici, et mais c'est vraiment intéressant d'avoir euh, pu tester ce, celui-ci. Et puis, un gros merci encore, Baxi, pour m'avoir prêté ton... Euh... Ton blaze pet et on va vraiment euh, on va vraiment pouvoir euh, voir avec les donjons et tout si la frozen blaze peut devenir meilleure que la supérieure euh, Est-ce qu'ils vont encore faire des mises à jour Je sais que dans la dernière mise à jour, ils ont, rajouté des... ils ont rajouté 20 forces à la Frozen Blaze, donc ça fait une grosse différence. Mais bon, il faudrait tester avec des potions euh, vraiment dans le futur ou dans un live ou quelque chose comme ça. Vraiment combien full pot ça nous on fait de dégâts, parce que je suis sûr qu'il y 100% qu'on peut faire masse de dégâts. Et même juste avec un dragon, hein, juste avec le dragon, ça peut être grave opé de l'utiliser, enfin bon... Je suis un peu excité parce que je m'attendais vraiment. Je suis un peu surpris mais je m'attendais pas vraiment à ça. Mais bon, c'est cool. Là, ça coûte moins cher et puis en plus, ben, on peut le, on peut l'avoir pour, euh, pour, moins cher et ça fait un peu plus de dégâts. Donc bon, c'est plutôt sympa. Merci encore pour m'avoir prêté Baxi. Et puis moi, je vous dis la prochaine, les amis. C'était HarryKons. J'espère que cette petite comparaison des armures vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao